Nous sommes vendredi après-midi, il est 14h passé, et je rencontre Bara Foll, l'artiste peintre, peintre qui a fait le costume de Natijan que vous avez pu voir sur Instagram. Et il est avec moi. Bonjour Bara. Bonjour, ça se passe Ça se passe et toi Tranquille, tranquille. Donc tu es là sur le Senska, tu viens d'où euh, je viens de Poitiers, mais sinon, là-bas, je suis du Sénégal. D'accord. Voilà. Comme euh, Natyjan Comme Natyjan, c'est oui. un frère. C'est un frère. C'est un frère. Euh, donc là, tu es là sur trois jours Voilà, c'est ça. Ouais. Et... Tu es au camping aussi Ouais. Je, je suis invité par Natigian, donc j'attends les invités, ça va arriver. D'accord, et donc tu me parlais de ton art, ce que tu fais, explique-nous la technique que tu utilises pour euh, faire la peinture par exemple de la veste de Natigian qu'on peut voir sur Instagram. Euh, C'est une technique, euh, je dirais, au fait, il n'y a pas de technique forcément puisque quand je peins, il faut vraiment ce truc qui m'appelle, il faut vraiment ce truc de euh, l'inspiration et voilà j'ai bossé sur cette veste euh, en sachant que je le faisais pour un frère que c'est ouais. un costume de scène donc tu on est parti combien parties... de temps pour la faire combien de temps sur deux jours d'accord sur deux jours et je suis parti euh, en mode version rouge sur ce produit ouais. parce que c'est une première ouais. mais après je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver tu utilises d'autres couleurs ouais j'utilise plein d'autres couleurs j'utilise tous les couleurs j'ai des formats même j'ai des prototypes de bleu noir doré, c'est ça qui va sortir dans mon prochain tissu parce que je suis en train d'imprimer mes tableaux en tissu. D'accord, tu utilises quoi voilà. comme tissu euh, Le tissu au fait euh, du coton, on peut utiliser du velours, pour, euh, on a du velours aussi d'ameublement. C'est bio Oui c'est bio, c'est on, on a du velours d'ameublement, on a du velours pour, pour s'habiller. Et, et tu te fournis au Sénégal ou ailleurs Non, ici. C'est moi au fait c'est mes tableaux, c'est mes tableaux que ouais. j'ai fait moi-même qui sont imprimés en tissu. Tu vois? et le but c'est d'avoir une photo haute définition. Ouais. Et avec ces photos, on fait le tissu. Alors je l'envoie à la boîte d'impression et puis eux, ils impriment le tissu. Sur le tissu. Voilà. Mais j'ai envie de. C'est un processus au fait de continuité pour ce tissu. L'idée c'est de continuer de faire des chefs-d'œuvre en fait. Eh oui, tu vois, c'est pas, c est c est pas un tissu hein. qui est sorti juste pour le vendre comme ça, c'est mm -hmm. un tissu pour faire par exemple des costumes larve, de scène, monsieur, ouais. pour faire des costumes de scène, uh -huh. tu vois, donc pour Natijan, chère libre-femme, et avec une amie qui s'appelle Sarah, qui est tapissière, on va faire des chaises, des fauteuils. Et voilà quoi, présenter avec, présente euh, avec l'impression. Ah, si, ah, si je te montrerai le tissu. Comme ce tout que tu là. portes aujourd'hui. c'est Non toi ça qui ouais ça je les je peins ouais. D'accord. Tu vois tous mes tous feux sont comme ça parce que en fait je suis, je, suis, je suis beaucoup dans la production et j'ai plus d'une centaine d'œuvres. D'accord. Euh, et on peut les trouver où ces œuvres Sur Instagram. Tu as un compte Instagram Dis-nous. C'est dg 85. B, A, R, A, plus loin, voilà. D, G Non, pas les. Tout accroché, d'accord. Voilà, Barra D, G, 85. Il n'y a, a même pas un tiers de mes œuvres, mais il y en a un peu. D'accord. tu vois, Vous pourrez voir un peu. Et, puis et tu il as y a... une boutique Non, pas une boutique, parce que pour l'instant, comme on est sur le euh, projet d'imprimer les tableaux en tissu, une fois que on aura fait nos chaises, on aura fait les costumes de scène, mm -hmm. on a un projet d'exposer expose, à Poitiers pour montrer le projet, au fait. Une salle d'exposition pour présenter vos œuvres, Pour, pour présenter vous nos œuvres, euh, du tableaux, les chaises avec Sarah, et les, et les costumes aussi. Les costumes. Tu vois, pour Natujan, euh, chère Ibrafam, c'est ça le projet. Ibrafam. Et après, développer le projet, quoi. Ouais, qu'on va voir ce soir, donc vendredi voilà. avec le groupe d'Anakil. Voilà. Ouais. Et chère Ibrafam qui sera là dimanche ouais. sur le Senska. Merci beaucoup. C'est cool, merci à toi, c'est ça.